je voudrais vous parler des services publics. Pour les écologistes, le service public, c'est un service public de proximité. C'est une question de solidarité, de solidarité avec les territoires ruraux. On pense à la poste, à l'accès aux soins, à l'accès à Internet. C'est aussi la solidarité avec les quartiers périphériques de nos villes, où certains de nos concitoyens n'ont pas, par exemple, les moyens de payer du soutien scolaire à leurs enfants. Moi, en tant que député, je m'engage à travailler à la création d'un service public du soutien scolaire. C'est aussi une question d'environnement et de qualité de vie. Des services publics de proximité, c'est moins de déplacements consommateurs d'énergie. Nous, les écologistes, nous allons défendre des dessertes ferroviaires secondaires. C'est aussi une meilleure répartition des activités et des résidences humaines sur tout le territoire et éviter l'hyperconcentration. Nous sommes aussi pour une police de proximité. Plus de services publics, c'est plus d'emplois mieux répartis sur tout le territoire. Les entreprises ont besoin des services publics. Ils en ont besoin pour former leurs salariés. Ils en ont besoin aussi pour leur offrir des conditions de vie satisfaisantes dans un environnement immédiat et ainsi pouvoir les fidéliser. Les écologistes ne réduiront pas le nombre de fonctionnaires. Les écologistes augmenteront la dotation de l'État vers les collectivités territoriales, les communes, les communautés de communes, les métropoles, les départements, les régions, car ce sont elles qui sont au plus près des citoyens et ce sont elles qui savent qu'il faut investir dans l'aide à la personne, dans la qualité de l'eau du robinet, dans l'éducation, dans la recherche, dans l'accès aux soins, dans l'aide à la personne. Les services publics, c'est le ciment de notre démocratie.